Bonsoir. La semaine dernière, nous avons organisé cinq ateliers publics de quartier. Cela a été pour nous l'occasion de vous rencontrer. Des rencontres de proximité, des rencontres directes avec vous et des rencontres qui étaient privilégiées avec vous. Alors, C'était l'occasion pour vous de faire vos retours, de nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous attendez, ce que vous n'attendez pas. Bien évidemment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous sommes en train de construire notre programme. C'est normal. Et la conclusion de ces ateliers de la semaine dernière nous ont vraiment apporté la conviction que notre programme était en lien avec les attentes que vous avez de vos élus. Alors aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième vidéo. Vous imaginez bien que je ne suis pas toute seule pour réaliser ces vidéos, bien évidemment. Et j'aimerais vous présenter deux de mes colistiers qui les réalisent. Alors, tout d'abord, Xavier Seigneau, qui est romancier, metteur en scène, qui est professeur de français et Thier, qui est chanteur, auteur, compositeur et aussi ancien chanteur des poppies. Alors, je laisse la parole à Xavier Seigneau. A toi Xavier. Bonsoir. Alors, ça fait vraiment plaisir d'avoir rejoint Sylvie pour cette aventure. Je suis vraiment persuadé qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses très intéressantes, que ce soit sur la culture, le sport, le loisir, l'éducation. Euh, J'ai vraiment hâte qu'on vous parle plus de notre programme. Je pense que je vous allez ai beaucoup aimer beaucoup de choses. Allez, je laisse la place à Mélique. Bonsoir à toutes bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis très heureux de rejoindre la liste de Sylvie Sauvamantel de par ses qualités humaines et de proximité. Et je serai très heureux de m'investir au niveau de la culture, de la jeunesse, entre autres, je vous invite à venir en débattre avec nous et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Alors, merci, grand merci Xavier, grand merci Mélique. Les prochaines fois, j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres colistiers au fur et à mesure des prochaines vidéos. Alors, je terminerai par vous dire que l'ensemble de la liste, l'ensemble de l'équipe Tous pour Villepreux se joint à moi pour vous souhaiter un très bon Noël et de très belles fêtes de fin d'année.